Tu un stage Fais-moi confiance, je vais te dire comment on va s'y prendre. reste deux jours et t'as toujours pas trouvé de stage. No stress. Va faire la fête avec tes potes. Détends-toi. Il y a toujours un patron qui aura pitié de toi et qui te prendra en stage. Quant au choix du domaine professionnel, te mets pas à la rate au foie. T'inquiète. Fais au plus simple. Tu vas voir l'entreprise la plus proche de chez toi, puis <rire> c'est tout. Moi, j'ai été gumologiste. Il y a pire comme stage. Il y en a qui disent que avant d'envoyer ton CV, il faut se renseigner sur l'entreprise. Qu que s'en pense toi N'importe quoi. Dans l'entreprise, il y a les patrons, les sous-fifres, et puis, bah, toi, t'es bon pour la machine à café. Quant à l'idée d'acquérir des compétences pendant ton stage, Hashtag lol, Hashtag MDR, Hashtag Salade. Au mieux, c'est distribution de courrier. Sinon, euh, c'est régime sec. Café et photocopie pour tout le monde. Bon, les conseils, la théorie, c'est bien beau Maintenant, on passe à la pratique. Allô Allez, va. Passe-moi le dire Ah j'ai besoin d'un stage genre euh, Fissa là Allô Allô Oh, oh j'ai son Ben voilà c'est pas si compliqué de trouver un stage. Merci qui Merci Suzanne. De rien. À la semaine prochaine. Thank you.